La crise liée au coronavirus a montré que nous n'avions plus la capacité en France de produire les équipements dont nous avions besoin pour pouvoir prendre en charge correctement nos malades. Que ce soit des masques, des médicaments, des respirateurs, voilà, toutes, tous ces produits aujourd'hui n'existent plus, ne sont plus produits en France et nous sommes dépendants de chaînes de production qui sont très longues et qui ne permettent pas une réaction en euh, temps utile quand on est confronté euh, à un événement comme celui euh, de l'épidémie liée au coronavirus. Ces difficultés d'accéder euh, aux soins, ces inégalités territoriales qui sont euh, pertinentes et flagrantes euh, partout sur le territoire, elles s'expliquent par le fait qu'aujourd'hui euh, il y a de multiples acteurs qui interviennent sur le champ de la santé et sur le champ de la production industrielle du médicament. Et euh, notamment avec un certain nombre de politiques qui ont été mises en place depuis euh, plusieurs gouvernements maintenant, il y a euh, une concurrence de plus en plus importante entre le secteur public et le secteur privé ce qui prive beaucoup de citoyens d'avoir accès par exemple à des hôpitaux publics de proximité, à une médecine de ville également de proximité avec une émergence de déserts médicaux importantes. Cela prive aussi les Français d'avoir accès à un certain nombre de médicaments qui sont en rupture de stock parce que plus produits sur le territoire français. Il faut savoir par exemple que 90% des molécules euh, qui servent à fabriquer les médicaments dont ont besoin les Français aujourd'hui vient d'Asie. Euh, il faut savoir bien sûr qu'il n'y a pas un vaccin euh, qui est euh, élaboré aujourd'hui par un laboratoire français et qui est produit euh, en France. Et donc tout ça, ça vient de politiques qui ont été complètement euh, euh, libérales, cherchant à faire des économies, euh, cherchant à faire la part belle euh, aux capitaux et notamment aux dividendes des labos privés. Et donc pour changer euh, radicalement euh, les choses, la CGT a proposé un pôle de santé publique. Ce pôle de santé publique, il consiste à euh, faire travailler ensemble les acteurs à la fois de, du soin, de l'accompagnement et de la production euh, de médicaments et de matériel médical en faisant en sorte que ce soit le service public qui ait euh, la main sur euh, l'accès aux soins et en faisant en sorte que euh, les laboratoires euh, pharmaceutiques qui euh, sont euh, largement subventionnés par les fonds euh, publics, donc par les impôts des concitoyens, soit dans l'obligation de développer euh, la recherche euh, pour produire de nouveaux médicaments, pour produire de nouveaux vaccins, et que les brevets soient libres et qu'ils soient accessibles à l'ensemble des citoyens, des patients qui en ont besoin. Autrement dit, on veut euh, remettre du public dans la santé et dans le, la production de médicaments et on veut en, so, en faire en sorte que ce soit le service public qui s'en occupe et que la sécurité sociale soit le chef d'orchestre de toute cette politique-là. Un, un pôle public de santé qui gérerait, admettons, euh, euh, l'approvisionnement en vaccins pour notre population, Eh bien ça serait à lui de planifier euh, la production. Bien évidemment, ça s'additionne avec la levée des brevets, parce que sinon on ne peut pas y arriver, ça reste des domaines privés. Donc ça serait au pôle de santé publique de déterminer la production, de mobiliser tous les sites en capacité de produire du vaccin, euh, avec les quantités qu'il faut, et y compris avec l'outil sécu, d'en décider la répartition et la distribution et de l'organiser avec l'outil sécu. Et On pourrait même dire que ça ne serait plus aux gens, de s'évertuer à avoir un rendez-vous pour se faire vacciner, mais que ce serait la Sécu qui enverrait des messages à tous les bénéficiaires de la Sécurité sociale pour aller tel ou tel jour se faire vacciner. Et on gagnerait énormément en efficacité. C'est la Sécurité sociale qui assure aujourd'hui le financement des soins des médicaments, de la vaccination. Donc nous, on veut remettre du public et on veut remettre de l'ordre dans l'organisation de l'accès aux soins et de la production de médicaments. Et ça, ça passe par les services publics et euh, la liberté des brevets en matière de vaccination. Alors la première initiative, elle a lieu à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Effectivement, c'est le lancement d'une campagne nationale, où on va faire le tour de France euh, des hôpitaux, euh, des, euh, des soins, des usines de production de médicaments. Et on va aller dire aujourd'hui qu'il faut arrêter de fermer des lits, qu'il faut arrêter de fermer des services, qu'au contraire, il faut maintenir, développer les hôpitaux de proximité, et qu'il faut recruter du personnel former qualifiés et bien payés. Et donc on a d'autres initiatives qui sont déjà programmées parce que partout en France, on s'aperçoit, même si on nous bassine avec le fait que les services de réanimation sont pleins, explosent et qu'on ne peut plus absorber tous ces malades, on s'aperçoit qu'il y a des hôpitaux qui sont menacés. Donc il y a des hôpitaux qui sont, qui sont vides parce qu'on veut les fermer. Puis on va aussi euh, s'intéresser bien sûr à la question de la médecine de ville. Parce qu'il y a trop d'endroits dans notre pays, en particulier dans les zones rurales, où euh, il n'y a plus de médecins. Et on va euh, se déplacer un peu partout dans le pays pour aller montrer aux habitants qu'il il faut se battre. On, on, on revendique que, que ce soit le, le service public de santé euh, qui soit euh, à nouveau au centre de l'accès aux soins pour notre pays et que ça soit appuyé sur un développement de la sécurité sociale. Parce que la sécurité sociale, elle est présente partout sur le territoire, elle couvre toutes les personnes et elle permet justement de répondre à tous les besoins. Aujourd'hui, il y a un Français sur trois qui renonce à des soins par manque de moyens financiers. Et donc, ça, c'est inadmissible dans un pays comme la France. Il faut faire en sorte qu'on mette fin au déremboursement de médicaments. Il faut faire en sorte qu'il ne puisse plus y avoir de dépassement d'honoraires euh, selon le médecin euh, qu'on qu va consulter. Il faut faire en sorte que les gens puissent avoir accès à proximité euh, de, des soins dont ils ont besoin. Qui... Non, euh, le financement, ce n'est pas, pas un problème. Hein. Il faut euh, évidemment euh, transformer la politique économique de ce pays pour le faire. Mais euh, vous savez que la, la prise en charge du soin en France, elle est assurée par les cotisations sociales qui sont euh, prélevées sur notre salaire et euh, donc qui s'appelle le salaire socialisé euh, il faut arrêter la politique d'exonération de cotisations sociales de cadeaux qu'on fait aux entreprises depuis plusieurs années et qui représente euh, près de 100 milliards d'euros euh, si on arrête cette exonération de cotisations sociales eh bien on a déjà quasiment les moyens de financer l'ouverture massive euh, de nouveaux hôpitaux, le recrutement de personnel mieux payés qu'ils le sont aujourd'hui, et on a les moyens euh, de financer le remboursement des médicaments. C'est une question de choix politique. Euh, C'est les cotisations sociales qui assurent à la fois l'accès aux soins et l'accès aussi à la retraite. Donc euh, voilà, on a une proposition très simple, rendez-nous les euh, exonérations que vous avez données aux grosses entreprises, essentiellement aux grosses entreprises qui pour le coup continuent à servir des dividendes mais ne créent pas d'emplois, et on saura bien l'utiliser en apportant plus de sécurité sanitaire à l'ensemble de nos concitoyens.